Vous m'entendez C'est voilà. impeccable, voilà, super. Voilà, moi... Appuie sur Drive. Ah, ça y est. Ça y est, ah. super. J'espère que <rire> vous non. non. Donc là, quand les gens arrivent, ouais, ah, ils voilà. arrivent ici à l'office du tourisme. Ah bah justement, il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Donc ici, il y a tous les téléports pour aller un peu partout. On va, on va voir bien. les reproductions d'Expo oui, Château bien. de Madame de Graffigny à Nancy. J'ai préparé l'expo avec la maquette dans Second Live. <rire> Une exposition à la Malmaison à Cannes. Et je... oh, la que... civilisation moyenne, les murs étaient entièrement peints. Et à la fin, on pouvait me rencontrer dans Second Life et revisiter avec moi la maquette virtuelle. J'étais en direct tous les jours depuis Second Life. Et les gens pouvaient aussi me voir. Et moi, je les voyais avec la webcam. Une expo au Palais du Cal de Mantoue. Une expo complète. Ah oui, oui. Là aussi, l'expo a été préparée grâce à une maquette de Second Life bien avant. Il y en a fait un film qui était passé à la télé en Italie, d'ailleurs avant l'expo, et qui était projeté sur un écran. La Collégiale du Mans. Musée de la céramique de Valoris. Voilà, ça c'est la charte oui, oui, j'ai oui. fait une expo sur l'Avatar, d'ailleurs. C'est un, un festival à bronson -Land, Donc, C'est le petit architecte du Moyalande. Ouais. Et expo s'appelait Les Terres Virtuelles. Là, c'est à l'Escarène. C'est une ville qui a accepté de se jumeler officiellement avec le Moyalande. Oui. Sur les îles centrales. Voilà, on va suivre le tramway. Voilà. Et là, c'est le carnaval de Nice. Le personnage avait et pour la première fois dans le carnaval de Nice un vidéoprojecteur sur le, oui, oui, oui. Et sur donc, le char. Et chaque année, bon. j'organise ici un cybercarnaval qui est ensuite projeté sur les grandes grandes de la place Masséna. L'année dernière, je l'ai fait avec des personnes handicapées du groupe Virtual Ability de Second Life. Là, c'est l'entrée de la tour Moya. L'hôpital, où j'ai reproduit. Donc, il y a les robes. Par exemple, ça c'est des robes qui ont été faites à partir de mon avatar. Un bus qui roule à grâce avec des fleurs euh, photographiées dans mon studio de Second Life. L'opéra du Moyen Land qui est parfois utilisé pour des concerts. Le Radio Mart Center en Corée. Et là, les plans de la structure intérieure du musée et de la sculpture à l'extérieur ont été réalisés d'abord dans Second Life avant d'être réalisés en vrai. Et après, on avait en permanence Second Life en direct. La reproduction d'une expo à là, 3. Ici. Ça, c'est le musée d'art moderne. Donc là, c'est le musée d'art moderne et ça me permet de montrer les, les périodes. Alors là, c'est des œuvres des années 75 où je tentais avec l'image télévisée en direct de devenir une créature plutôt qu'un créateur. Parce que je disais qu'avec l'instantanéité, la créature masque le créateur. Voilà. Donc je cherchais à devenir plutôt la créature que le créateur. Les étages, on va pas tout voir. Là, là c'est la réserve du musée où il y a les œuvres qui sont réellement dans mon atelier, ce qui me permet de monter les maquettes des futurs expos. À la boutique du musée, on peut acheter une clé USB à mon effigie. Là, on va dans le vieux village voir la reproduction d'une chapelle que j'ai peinte dans l'arrière-pays de Nice, à Clans. Et chaque année à Noël, on organise dans cette chapelle virtuelle, une messe virtuelle, avec, mais avec un vrai prêtre qui vient, qui est le ah, des artistes de Nice, qui vient donner la messe dans Second Life. C'est une première. Noël. Là, on arrive au musée d'art classique. Une toile qui a été exposée à Barbizon, la Joconde. D'après une toile du musée chéré, euh, Daring van Sommer, c'est la créature qui a coupé la tête du créateur. Après Goya, mais ça, ça... Oui. Coupe, voilà. Et là, c'est euh, le on 13 décembre. De... On va de... sauter, carrément. Là, on va... Attention. Oups. Là, on va plus loin. C'est la reproduction du camion de Raymond Roussel. Un univers tout en dessin qui raconte la civilisation moyenne, avec la préhistoire, les tribus... Voilà. Tout oui, oui, là, oui. Toutes Les oui. pierres de Moyette... Vous pouvez venir faire une pièce de théâtre. Ah oui, oui ça serait marrant. Bon. Vous leur créer des avatars, ça peut être amusant. Oui, oui c'est vrai. TikTok, voilà. La reproduction d'un livre d'art, Lettres du moyen -Land. Alors là, c'est tout ce que j'ai fait en Asie. Ça, c'est à Taïwan, par oui, exemple. Ici, voilà. ouais. Les prochaines pour le CCDC de Hong Kong, là c'est le musée Moya du Start avec aussi les fresques. Là c'est des sculptures virtuelles qui ont été vendues à des personnes réelles et il y a leur nom sur les socles. Là c'est la reproduction de la salle Moya au Collège de la Trinité de dans un stand de la foire de Rimini. À la foire de Gênes, il y avait un écran avec Second Life. J'ai peint sur place à la binale de Servera et j'étais en direct tous les jours avec les visiteurs depuis un écran là qu'on voit au fond. Là, c'est un professeur de l'université Moya avec une intelligence artificielle, un robot. On ne comprend pas toujours ce qu'il raconte, mais ça a l'air intéressant en tout cas. Là, c'est un atelier qui me sert à fabriquer les maquettes de sculptures réelles. Avant, Alors, je on... le faisais en découpe de bois et après je le donnais à couper au laser. C'est l'atelier à destination de l'imprimante 3D. Alors là, c'est le studio pour tourner les films avec fond bleu, fond noir pour différentes installations, projections. Là, on a des exemples de ce qui a été réalisé avec le studio, dont le balcon en haut qui a servi pour une soirée techno pour une projection. Alors là, je prépare pour une prochaine épinale la cité de l'image, la basilique. Alors là, on va dans le territoire rebelle, chez les personnages en 2D qui sont révoltés contre l'avatar. Ça va être dangereux. On va aux hein, cité parce que sinon, on Là, on va au musée d'archéologie, qui raconte mon histoire. Ça montre l'évolution de l'enfance à l'avatar, en passant par le modèle aux beaux-arts, qui m'a permis d'être, pendant 10 ans, une créature plutôt qu'un créateur. <rire> Si on va à droite, c'est les services secrets, donc c'est secret. Et là, on va dans les sous-sols de la boîte de nuit. Alors là, on est là. Je est le le vais. Alors là, pour vous lever, la Il faut monter. Ah, tout le monde. Voilà, voilà Francesca, elle est en Belgique. Salut Chloé, salut, salut. Ok. Oh, voilà, ça. Animation, euh, il est salut. donner la <rire> par le virtuel, on a la base des créations du réel, donc il y, y a cet aller-retour qui, qui est passionnant en fait donc euh, non, non, c'est... d'accord, ok, okay. bon ben, ben super super, encore un grand merci pour cette belle soirée et, et au plaisir, à très bientôt à très bientôt, merci. au revoir euh, chapi chapeau Chloé qui reste encore et je sais plus qui et bonsoir Patrick